Allez, on s'en douille. Martin, bon voyage. Merci. Tu te Ouais. J'ai euh, le, le pan de frigo là. Super. Parfait. Yop là Hop Et voilà Oh là là, là, là Martin. <rire> tu vas devoir gueuler le siège, non Enfin, ouais, alors ça alors, c'est pas qui va être tout... Euh... Bon, tu peux, hein, tu peux. Franchement, installe-toi. Bon, euh... La clé va où oh, La clé va où Attends, je mets la... d'abord voir parce que je ne sais pas... Oui. Oui, oui, c'est mon frère qui dit Was toujours. <rire> Mais c'est Wes, oui, as raison, tu as raison. <rire> tendance glacée, c'est là qu'on va. Oui, oui. Tac, tendance glacée. Il y allait, bah ah, ah ouais, on attend nos glaces. Bon, alors après, ça dure. Qu que j'ai fait de la clé d'abord, Martin. Ça c'est la mienne. Il a pas pris. Si Claude m'a donné, elle a enlevé le, la, la, la grosse pomme rose là. <rire> <rire> que je vous et après Pour mettre un poche, il vaut mieux hein. Qu'est-ce que j'ai fait ah, ah, c'est ce que j'ai fait trop clé. de clés Il y a trop de clés. Ma poche gauche, mais je ne la mets jamais dans ma poche gauche. Oui. Ouais. Ça va T'as pas encore démarré la caméra là <rire> Et au moins ça fera rire tout le monde. Mais attends, parce qu'il faut que je trouve la marche arrière sur celui-là. Ah, ça marche, arrière, ça marche. arrière. En arrière, ça marche. Ah, mais en arrière, ça marche. C'est déjà ça. Rien derrière. C'est déjà ça. Ben là, deux, trois bip, bip. Ah, bon. il y a un radar de recul Ouais C'est cool ça je crois... Attends, regarde, il faut faire coucou à la caméra Combien de Elle s'écarte ah, Combien de vitesse euh, Je crois qu'il y en a 5, Martin Oui, j'en compte 5 Plus la marche arrière, ça compte ou ça compte pas Ça compte Ah, ça fait 6 ça Et le point mort Ah, et le point mort Alors on est presque à 7 alors 6 et demi 6 et demi, 7 <rire> Voilà Bon, il fait chaud hein On va perdre un kilo à la fin pourra bien manger la glace est ce qu'il y a la clé ou ça je ne pense pas j'ai pas l'impression euh, si si si il y a la clé je vois assez rcouz tu vois ça bouton de la voilà. ventilation oui ah ouais on pourra d'ailleurs comme ça ah, ah. je ne sais pas Dans, dans le frigo, Fait un combien Une canne. Ça, je ne sais pas non plus. Il faut demander tout ça à Chloé. Quand on rentrera, on, on interrogera la, la propriétaire. À mon avis, elle saura nous répondre. L'accélération, on est collé au siège quand même, hein. Non, Là, on est déjà du 90 km /h. pas comme une Tesla. Non, c'est pas la même chose. faudra dire à Chloé. Elle peut pas suivre Elle peut pas suivre la Tesla. Alors je pense qu'elle fait 69 chevaux. Ah oui, ça c'est bien possible. 69 chevaux. Il quand même, même, hein. Sur la nationale, c'est du plus médical. Je suis sûr qu'elle tient le 120 sur autoroute. Sur le 120 quoi. sur autoroute, on s'est même allé un peu plus vite parce que ouais. j'ai essayé avec Simon. Pas de plus. <rire> Il n'y a pas besoin de plus. Et on ne sent pas On a enfin. Oui. Parce que dans la Twingo, elle est tellement petite qu'on sentir en insécurité mais là là non ici non et les places à l'arrière sont T as T as de la, la place t'es pas bah, écoute je... non non non oui. non On plus la la Une petite voiture. non Et bien. non non non non non non non non non là, non exact. non là. Ah, oui, exact. Exact. non non il est pas sur On n'est pas une radio euh, moderne euh, où elle sait mettre euh, connecter son, son smartphone par ah, oui, oui, oui, oui, pour oui, la musique. Oui, oui, oui, oui. C'est ça le plus gros défaut. Ouais, ouais. <rire> Mais ah, il ouais. ne pas non plus Et à ici. Part. Je ne euh, je crois pas. Route dégradée. Il y a des bosses partout. Vous le sentez, mais c'est pas. Je crois que si tu tournes ici à gauche, juste ici, gauche, gauche, hein. tout de suite, à gauche. Ici, tout de suite, tout de suite. Ah, y a bah, tu, tu pouvais aller ah. te garer là-bas. Euh, bon, il y a peut-être moins ici aussi. Ah, oh, oui, c'est. Bon. Voilà. Pas, pas de soucis de parking avec les voiture non. voilà Oups. Ah ben on, on est arrivé peut, peut les vitres à fond pour martin qui va nous attendre tu arrives enfin, là où... hop j'ai fait la même chose de l'autre côté voilà il y a moyen de se perdre dans la petite rue ici de... ouais, ah, oui. on ne vient pas souvent enfin moi je ne viens pas souvent ouais. enfin, on mal' qu'on par coeur je viens de temps en temps à, à Ronet, hein, qui, qui est ici plus bas ouais j'ai à chaque fois besoin de... du gps, du GPS oui. Oui. Pour Oui. le litre. Pour la clean with me. Et voilà voiture droite qu'on a conduit il y a aussi un toit ouvrant non, euh, pas tu sais pa panoramique panoramique, panoramique. oui ouais, avant on n'avait pas de direction système, non, on rien de tout ça Bien. Ouais Et on a un vrai frein à main dans cette voiture Ah oui, si oui Oui, oui, oui. C'est bien pour faire les burn Oui, oui. Donc, Chloé elle n'est pas encore prête à faire ça Elle a un start and stop, stop. Oui, elle a le start and stop En attendant, j'ai donc garé la batterie. Ok et comme ça, je te rien. Tu me filmeras Pendant la manœuvre. Pendant ah, la manœuvre. Alors, mon bolide. Été... C'était bien. mais voilà. Bon, j'essaye avec la caméra. Euh, voilà. On verra. Euh, on verra. Ça va ça va, ben voilà. Euh... Voilà.